Bande de sérivores et bienvenue dans ce nouvel épisode du Recap. Cette semaine au menu, un spin-off de Roseanne, le retour de Matt Groening, la fin de Canal Play et bien plus encore. C'est officiel, ABC a commandé 10 épisodes pour The Connors, un spin-off de Roseanne qui sortira pour l'automne 2018. La série prendra la case du mardi à 20h sur l'horaire d'ABC qui a été libérée quand Roseanne a soudainement été annulée à la suite d'un tweet controversé de la star et productrice exécutive Roseanne Barr. Barr n'aura aucune implication financière ou créative dans la nouvelle série après avoir conclu un accord avec le producteur de la série Tom Werner. The Connors mettront en vedette le reste du casting de Roseanne, John Goodman, Laurie Metcalf, Sarah Gilbert, Lacey Goranson et Michael Fishman qui reprendront leurs personnages respectifs. YouTube a commandé 10 épisodes de la série On Becoming a God in Central Florida, une comédie noire d'une heure se déroulant dans les années 90, interprétée par Kirsten Dunst. La série sera diffusée sur YouTube Premium en 2019. *Unbecoming a God était auparavant en cours de développement chez AMC. Scénarisé par Robert Funk et Matt Lusky sur la base d'un scénario qu'ils ont écrit, la série se déroule près d'Orlando au début des années 90. La série est centrée sur Crystal Gill, une employée d'un parc aquatique gagnant un smic qui finira par gravir les échelons de Founders American Merchandise, le système pyramidal de plusieurs milliards de dollars qui a conduit sa famille à la ruine. Netflix a commandé un drama d'arts martiaux vu Assassin's du scénariste et producteur John Verse. Décrite comme un drama policier avec des arts martiaux et des accents surnaturels se déroulant dans le mystérieux Chinatown de San Francisco, cette série contemporaine raconte l'histoire de Kaijin, un jeune chef choisi pour être le vieux assassin, un tueur héroïque qui doit non seulement sauver le monde du jeu, puissant et dangereux, mais aussi naviguer dans la moralité de son nouvel appel tout en cachant son secret à ceux qui sont les plus proches de lui. Le tournage devrait commencer en août. Dans ce que Showtime appelle sa série la plus ambitieuse à ce jour, le network a commandé 10 épisodes pour une adaptation en live-action du jeu vidéo Halo. La production devrait débuter début 2019. Si tout cela vous semble familier, c'est parce qu'en 2013, MSN a annoncé qu'il allait de l'avant avec une adaptation de Halo en live action qui aurait été diffusée sur le Xbox Live. Cette version est morte lorsque Xbox a choisi de ne pas lancer son service de vidéo. La série dramatise un conflit épique du 26e siècle entre l'humanité et une menace étrangère connue sous le nom d'Alliance. Halo va tisser des histoires personnelles profondément ancrées avec de l'action, de l'aventure et une vision richement imaginée de l'avenir. Netflix a annoncé qu'il avait commandé l'adaptation du roman Midnight Children, écrit par Salman Rushdie. Midnight Children suit la vie de Salim Sinai, né le 15 août 1947 à minuit, au moment de l'indépendance de l'Inde. Chacun de ses actes est reflété et magnifié dans les événements qui influent sur le cours des affaires nationales de l'Inde. Sa santé et son bien-être sont inextricablement liés à ceux de sa nation. Sa vie est inséparable, parfois indiscernable de l'histoire de son pays. La chose la plus remarquable est son pouvoir télépathique qui le relie aux mille autres enfants de minuit de l'Inde, tous nés dans cette heure et doté de dons magiques. YouTube a commandé Weird City, une anthologie de science-fiction d'une demi-heure de Jordan Peel et de Charlie Sanders. La série en 6 épisodes débutera exclusivement sur YouTube Premium en 2019. Coécrit par Peel et Sanders, Weird City est un ensemble d'anthologies dans la future métropole de Weird. Chaque épisode est une exploration de questions qui se rapportent à la vie d'aujourd'hui, des histoires qui ne pouvaient être racontées qu'à travers le prisme de la science-fiction et de la comédie. Canal Plus va fermer son service de SVOD Canal Play en raison d'une forte baisse des abonnements, a déclaré le PDG du groupe Maxime Sada. S'exprimant cette semaine lors d'une session avec la commission de la culture au Sénat, Sada a révélé que le nombre d'abonnements pour le service a chuté de façon spectaculaire de 800 000 à seulement 200 000. Sada a prétendu que la réglementation française antérieure empêchant Canal Play de montrer des origines au Canal Plus sur le service était en partie à blâmer pour sa disparition. Sada a comparu devant la commission pour discuter de la régulation du secteur audiovisuel, il a appelé à une législation actualisée qui offre plus de protection aux producteurs de films de télévision français face aux titans en ligne tels que Amazon, Netflix, Google, Apple et Facebook qui selon lui ne payaient pas assez d'impôts sur le territoire. Sada a également exprimé sa frustration face à la perte de ses droits lucratifs sur le football de la Ligue 1 à Media Pro soutenu par la Chine, un développement qui pourrait, comme la disparition de Canal Play, avoir des effets sur les industries du cinéma et de la télévision. Bonne nouvelle pour les fans de House, Lisa Edelstein va rejoindre le casting du drama médical d'ABC, The Good Doctor. Elle devrait apparaître dans plusieurs épisodes dès le premier épisode de la seconde saison, retrouvant David Shore, le créateur producteur exécutif de The Good Doctor, pour la première fois après sept ans passés ensemble sur House. Dans The Good Doctor, Edelstein incarnera le Dr. Blaze, une oncologue experte qui revient à l'hôpital après une brève suspension à la demande du Dr. Aaron Glassman pour aider à traiter son cancer. Le Dr. Blaze est plutôt à l'aise avec Glassman et n'a pas peur de s'amuser un peu en lui faisant savoir que c'est elle qui dirige. The Crown a trouvé sa princesse Anne. Erin Doherty de Call the Midwife jouera la fille de la reine Elisabeth et du prince Philippe dans le drama de Netflix. La série qui a été créée par Peter Morgan est en train de tourner sa troisième saison qui devrait débuter en 2019. Ismael Cruz Cordoba rejoint le casting de la troisième saison de Berlin Station. L'acteur de Redonovan Donovan se joindra à la série à l'occasion de la troisième saison en production à Budapest à partir du 4 juillet. Cordoba jouera Rafael Torres, un ancien guerrier érudit militaire, très intelligent et robuste, doté d'un esprit vif et capable de parler plusieurs langues et de jouer au pickpocket. Ses méthodes sont peu orthodoxes, mais il est extrêmement efficace sur le terrain. Après la guerre, il est maintenant dans la division des activités spéciales de la CIA et envoyé à Berlin sur une mission critique. La première saison de Disenchantment sera mise en ligne le 17 août sur Netflix. La nouvelle série animée de Matt Groening suivra les mésaventures médiévales d'une princesse qui boit beaucoup, de son elfe fougueux et de son démon personnel. Et oui, la première saison de The Purge sera diffusée à la fois sur Sci-Fi et USA Network à partir du 4 septembre. Basée sur le film du même nom, The Purge tourne autour d'une période de 12 heures où tous les crimes, y compris le meurtre, sont légaux. Située dans une Amérique dirigée par un parti politique totalitaire, la série suit plusieurs personnages apparemment sans rapport vivant dans une petite ville.